Bonsoir euh, mesdames, messieurs, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes. Je me présente Hugues Baume, je suis ingénieur designer, responsable de la formation mécanique et ergonomie. Et je vais donc vous présenter ce soir cette formation en ergonomie, design et ingénierie mécanique, EDIM, que l'on propose sur le site de Montbéliard. Je commence toujours mes propos, en fait, par euh, donner la parole à quelqu'un de célèbre. Je pense que vous connaissez au moins cette marque et ses, et ses produits réputés. Sir euh, James Dyson, fondateur euh, du groupe Dyson, qui nous fait remarquer que, comme tout le monde, euh, nous sommes frustrés par euh, tous les produits qui nous entourent et qui peuvent ne pas fonctionner correctement. Et du coup, en tant qu'ingénieur, euh, designer, nous agissons. Nous sommes du coup focalisés sur l'amélioration du produit et donc euh, l'invention, l'innovation. Alors l'ingénieur EDIM est un ingénieur hybride. En fait on va hybrider les sciences de l'ingénieur avec les sciences humaines et sociales, avec des sciences plus soft, euh, l'ergonomie, le design... Et euh, on constate aujourd'hui que euh, les utilisateurs de produits deviennent de plus en plus responsables euh, de leur mode de vie, de leur manière de consommer vis-à-vis -vis des impacts euh, que ce mode de consommation va vont avoir sur leur santé, le climat, la biodiversité. Et aujourd'hui, les les utilisateurs, les consommateurs se tournent de plus en plus vers une nouvelle sorte de qualité qui est dédiée à la santé, au bien-être, au sens, aux émotions, à l'usage, à la perception et à l'expérience, qu'on appelle expérience utilisateur. Pour répondre à toutes ces nouvelles attentes, l'industrie aujourd'hui met en place, au sein des équipes d'ingénierie conventionnelles, traditionnelles, de nouveaux profils d'ingénieurs les ingénieurs produits qui sont à l'articulation des différents métiers d'experts qui interviennent dans le développement du produit. Ils vont, ces ingénieurs produits, avoir à conduire un développement d'un point de vue de l'usage et de la technique dans une démarche qui est forcément centrée autour de l'utilisateur, une démarche qui est industrielle et qui est écologiquement soutenable. C'est donc ces nouveaux profils qui sont formés par l'UTBM et plus particulièrement par sa formation EDIM, Mécanique et Ergonomie. Le principe fondateur de notre formation, c'est de former des ingénieurs qui vont être des concepteurs de produits ou de systèmes, qui sont fortement sensibilisés à la fois à l'ergonomie, au design industriel et qui vont être capables d'innover avec et pour les utilisateurs en intégrant le facteur environnemental. Cette formation délivre un diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres de l'ingénieur en mécanique et ergonomie. Et euh, l'UTBM est la seule à proposer cette spécialité euh, CTI. Alors, ingénieur EDIM, pour étudier quoi Ce que vous voyez à l'écran, vous avez la possibilité, en étant diplômé de notre formation, de travailler dans des, dans des domaines qui sont extrêmement variés. Vous allez pouvoir travailler dans le domaine des produits de sport, dans le domaine du transport, que ce soit du transport terrestre, avec de l'automobile, avec des équipements automobiles, du ferroviaire. On peut travailler sur du mobilier urbain, on peut exercer son métier dans le médical, dans le paramédical, et puis dans tous les produits grand public, que ce soit des produits haute fidélité, équipements électroménagers, etc. Je vais vous présenter un petit florilège. Parmi le millier de diplômés EDIM, depuis la création de la formation en 2007, je vais vous présenter quelques ingénieurs qui exercent leur métier. Le premier, c'est Florent, qu'on a diplômé en 2012, et qui a eu une première expérience professionnelle de six années dans le groupe Airbus, chez Airbus hélicoptère il était responsable de conception de systèmes d'équipement intérieur de cabine, c'est-à-dire les sièges et tous les habillages qui viennent dans la cabine. Après cette expérience extrêmement riche, il a décidé de changer de domaine, d'aller dans le domaine du produit plus grand public, dans l'électroménager, et il a rejoint le campus innovation de SEB en tant que chef de projet innovation recherche pour les équipements culinaires. Et nous aurons un de ses collègues, lui aussi diplômé de la formation, qui fera une intervention tout à l'heure pour vous faire part de son témoignage et de son retour dans son expérience professionnelle. Autre exemple, Philippine et Guilhem qui, à la sortie de leur formation, ont décidé de s'associer pour monter leur bureau d'études, faire du travail d'ingénierie, de conception, mais aussi de design industriel, dans un périmètre assez large, comme le, le médical, le grand public, euh, le mobilier urbain et l'électroménager. En plus de leur activité euh, d'ingénieur, euh, concepteur, ils ont aussi bien évidemment une activité de gestion d'entreprise, euh, stratégie, développement commercial, parce qu'il faut aussi faire vivre son entité. Autre exemple, Adrien, qu'on a diplômé en 2013. Adrien était passionné d'automobile et exerce en fait son métier aujourd'hui chez Porsche. Il est architecte véhicule et le premier projet sur lequel il a travaillé, c'est cette Porsche 911 modèle 992 que vous voyez à l'écran et sur lequel il était architecte intérieur. Donc, responsable de la synthèse intermétier, synthèse technique, synthèse ergonomique, synthèse stylistique, tout ça pour trouver avec les différents acteurs euh, du projet, le meilleur compromis, volume, prestation, fonction euh, pour l'ensemble de son périmètre qui était l'intérieur véhicule. Dans le domaine de la mobilité douce, je vais parler de, de deux exemples. Vincent qui est chez Specialized donc ceux qui font euh, du vélo, VTT ou vélo de route, ou Gravel, euh, doivent connaître. Forcément, euh, c'est un des leaders mondial du, du vélo. Euh, Vincent est, a commencé en fait sa carrière chez Specialized comme design engineer en e-bikes. et Il est depuis 2020 euh, project manager sur cette gamme e-bikes. Euh, e et puis Pierre qui est dans un secteur un tout petit peu différent, dans le domaine toujours du cycle, de la mobilité douce, dans une entreprise qui fait euh, du bike-sharing, euh, a exercé en fait deux postes successifs, d'abord ingénieur-designer pour participer à la conception des vélos ouvres et du système en fait euh, de, de, de sharing, et qui est aujourd'hui maintenant, depuis 2019, responsable, ingénierie mécanique, dans le développement en fait des, des produits au fur et à mesure que l'entreprise prend son, son envol commercial. Nicolas, qu'on a diplômé en 2019, lui est en fait référent et con conception Il travaille en R&D sur des machines spéciales. Il s'occupe de conception à co-objectif, design to cost. Il est responsable de tout ce qui est analyse, cycle de vie, c'est-à-dire prise en compte euh, de l'éco-responsabilité dans la conception, être capable en fait de faire un bilan euh, émissions carbone sur les, sur les produits, sur l'entreprise. Euh, donc, euh, euh, un métier euh, effectivement euh, très porteur. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard en énumérant les trois filières que l'on propose. Arnaud, diplômé en 2017, qui est dans un secteur... Euh, euh, aussi euh, très éco-responsable. Il a commencé son, sa carrière en fait sur un premier projet dans une entreprise qui fabrique euh, des produits pour vendre en fait euh, des articles permettant de faire de la vente au détail et il a eu en un peu plus d'une année la mission de développer un système qui permette de vendre au détail de la bière euh, ce système s'appelle Houblon, il l'a développé, il l'a industrialisé, il a été commercialisé et maintenant il a changé euh, d'entreprise, il est chez Bulkenco. Mais toujours dans ce, toujours dans ce domaine euh, de mise à disposition de solutions euh, pour euh, le stockage en vrac de différents euh, ingrédients, aliments ou euh, produits, euh, produits sanitaires. De manière plus globale, euh, si euh, maintenant on, on regarde l'enquête qui est conduite par notre direction des relations entreprises chaque année, on constate que 60% de nos diplômés sont bien dans le secteur de la recherche, de l'étude et du développement, donc la conception de produits. 20% sont dans un secteur qui est plus aval, dans la production et dans les méthodes. Ça, ça vient de leur profil d'ingénieur ergonome, où ils vont chercher des postes en amélioration ergonomique et continue du poste de travail. On a 11% de nos diplômés qui sont dans le domaine du conseil. Et si on regarde les postes tenus, majoritairement, on retrouve donc des ingénieurs produits. On trouve l'ingénieur ergonome, l'ingénieur designer, l'architecte véhicule, l'ingénieur éco-conception, l'ingénieur chargé d'innovation, architecte produit, ingénieur bureau d'études R&D, et enfin, évidemment, ingénieur chef de projet. En ce qui concerne les secteurs d'activité, celui qui mène en fait la, mène le score, c'est tout ce qui est études et conseils pour à peu près 35% de nos, de, nos, de nos ingénieurs, vient juste derrière le domaine du transport terrestre avec 20% et puis les autres services et les autres industries pour 10 et 13% respectivement. Et on va retrouver après euh, aux alentours de 5% des diplômés qui sont placés, qui exercent dans le domaine du transport aérien, dans le domaine de l'électricité, et de l'électronique, dans le domaine de la mécanique générale, dans le domaine du luxe aussi, euh, plus particulièrement dans, dans l'horlogerie. En ce qui concerne la répartition de nos ingénieurs dans les catégories d'entreprise. un Petit peu moins de 10% sont en fait dans des très petites entreprises, dans des startups. Euh, alors que euh, le reste est également réparti à la fois dans euh, les PME donc des entreprises de 10 à 250 salariés pour à peu près un premier tiers de ce reste le second tiers est dans les entreprises de taille euh, intermédiaire 250 à 5000 salariés et enfin on a euh, un bon gros tiers de 37% qui est euh, en fait dans les grands groupes industriels supérieurs à 5000 euh, salariés le salaire moyen d'embauche euh, est aujourd'hui de 37 kg euros, -euros annuels brut. Nous avons euh, 24% de nos ingénieurs qui sont des ingénieurs avec un E. Et donc c'est quelque chose que l'on tient, euh, tient à souligner. En ce qui concerne maintenant euh, l'outil euh, dont on dispose et euh, que vous rejoindrez si vous intégrez à l'UTBM dans notre formation, il est situé sur le site de Montbéliard. Vous devez savoir qu'il y a trois sites, euh, Belfort, Sévenant euh, et Montbéliard. Donc Nous sommes sur le site de Montbéliard depuis 2007 avec un outil, un bâtiment qu'on a pu concevoir spécifiquement pour qu'il soit adapté à la fois aux activités de recherche qui sont exercées dans ce bâtiment, mais aussi à toute la pédagogie que l'on développe dans le cadre de cette formation. À peu près 4000 carrés. la moitié est dédiée en fait à la pédagogie. On va retrouver un atelier mécanique, un atelier composite, euh, un studio volume pour faire du maquettage de design, euh, et puis euh, ben, des salles informatiques. Les étudiants ont un club qui s'appelle le Fabuté, des salles de cours, un amphithéâtre. Il y a tout ce qu'il faut sur place et c'est particulièrement bien adapté pour, pour y poursuivre vos études. Alors peut-être pour imager un petit peu justement ce campus de Montbéliard que vous venez de présenter je vous propose de regarder une courte vidéo qui va vous montrer un peu tout ce qu'on peut trouver sur ce campus. A tout de suite. A tout de suite. Salut, moi c'est Léaï, je suis étudiante sur le campus de Montbéliard. Je vous emmène visiter Être étudiante à Montbéliard, c'est imaginer, créer et modéliser des projets. un patrimoine industriel et culturel riche. Se former en mécanique générale. un club de football historique. Travailler sur des simulateurs grandeur nature. chocolat chaud dans l'un des plus grands marchés de Noël de France. Concevoir et fabriquer des prototypes uniques. voitures autonomes et participer à des événements comme des concerts, des soirées étudiantes, des projets avec des industriels, des cérémonies et plus encore. Bref, bienvenue à Montbéliard. révéler ses talents. Voilà, vous avez pu profiter avec cette vidéo en fait de ce qui est installé sur le site de Monde Billard avec euh, donc euh, deux formations euh, la formation Odim et la formation Comet aussi, euh, qui vous sera présenté à 19h. Euh, vous avez pu voir aussi la formation euh, Sbarrow, qui se situe à 500 mètres en fait du, du site et de, du bâtiment que je vous ai montré. Et puis, il y a deux entités de recherche, les laboratoires SIAD et puis euh, le pôle ERCOS du laboratoire Eliad. Donc, vous avez pu apercevoir euh, quelques-uns de nos, de nos équipements. Si je continue ce tour de visite très rapide, on va mettre à votre disposition beaucoup de plateformes très bien équipées, notamment en ce qui concerne l'ergonomie. On a une plateforme de métrologie ergonomique, on est capable de mesurer quasiment tout sur l'être humain dans son activité, dans sa relation avec un système industriel, un poste de travail, avec un objet, une cafetière ou avec un véhicule automobile. Vous voyez aussi à l'écran qu'on dispose d'un simulateur de conduite. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez peut être effectivement travailler dans le cadre de projets plutôt en cinquième année avec un collègue enseignant-chercheur en ergonomie. Et puis, on dispose aussi évidemment de réalité virtuelle soit euh, par l'usage de casques ou comme vous le voyez à l'écran avec un, un vrai cave qui permet de physiquement rentrer en fait dans une salle avec euh, deux murs et un sol et de visualiser le futur produit. Ici vous avez un poste de travail mais on peut être aussi dans un cockpit d'avion par exemple et donc tester, évaluer euh, les produits qu'on est en train d'étudier alors qu'ils ne sont pas encore réalisés physiquement mais qui sont numériques. J'ai un petit problème avec le passage des slides. Voilà. Donc, euh, autres autre locaux, évidemment, on a, des salles, on a des salles de cours, un amphithéâtre. Par contre, on dispose d'un studio design qui est très largement utilisé pour toutes les unités de valeur. Vous allez avoir à faire de la création, de l'innovation. Cette salle est assez modulaire. Nous mettons à votre disposition aussi euh, cinq salles informatiques, dont euh, euh, trois salles euh, particulièrement bien équipées pour faire de la CAO. Euh, nous avons un atelier mécanique et euh, si vous n'avez euh, pas encore euh, mis la, je dirais, les mains dans la matière et que vous nous arrivez donc en, en troisième année, en formation EDIM sans avoir fait de, de copeaux, sans avoir fait d'usinage. On vous proposera donc d'apprendre ça, d'appréhender ça sur des machines conventionnelles, ensuite sur des machines à commande numérique, faire de la fabrication additive et on met à disposition toutes les techniques qui permettent de réaliser un prototype afin de valider les concepts que vous allez pouvoir imaginer avec nous. À côté de cet atelier mécanique, on a aussi un studio volume qui lui va plutôt travailler des matériaux tendres pour faire des maquettes d'études semi-fonctionnelles ou des maquettes de design qui permettent de valider l'esthétique et la qualité perçue des, des produits sur lesquels vous allez travailler. Maintenant je vais vous expliquer en fait comment fonctionne un petit peu euh, donc euh, la formation. Vous allez donc arriver en ayant votre bac plus 2. Soit vous venez du tronc commun, soit vous venez d'une classe prépa, soit vous venez d'un DUT, soit vous venez euh, d'un BTS, en étant majeur de promotion. Euh, et donc, euh, vous allez euh, d'une part commencer par deux semestres d'enseignement pour lesquels vous allez avoir un enseignement de base par rapport à la formation Eudim. Vous allez faire ensuite un semestre de stage et quand vous allez revenir, vous allez avoir à choisir une des trois filières qui sont proposées. La première filière est la filière EIC, ergonomie, innovation et conception, qui se focalise plus particulièrement sur trois thématiques l'ergonomie et la conception avancée, l'ingénierie en avance de phase et l'ingénierie collaborative. Cette filière EIC est accompagnée de la filière design industriel et conception qui elle euh, se focalise sur trois thèmes Particulier, le design industriel, l'ingénierie mécanique avancée, donc l'optimisation de votre étude, euh, et puis euh, les matériaux thermoplastiques. Et la filière INECO, euh, innovation éco-conception, où là vous allez euh, euh, maîtriser les techniques, euh, les méthodes, tous les outils d'éco-conception qui sont mis à disposition, mais aussi les matériaux composites, que ce soit avec des fibres de verre, des fibres de carbone mais euh, aussi avec des fibres biosourcées et enfin la conception à objectif d'émission de, des émissions de co2 et euh, de poursuivre en fait la durabilité du produit éviter l'obsolescence programmée être capable de pouvoir réparer un, un appareil électroménager chez soi donc ce sont des démarches qui sont nouvelles parce qu'aujourd'hui les produits sont plutôt optimisés pour leur fabrication enfin à côté du choix de ces trois filières, vous avez ou pas la possibilité de prendre un parcours qui va compléter la, les fil la filière que vous aurez choisie. Et ce parcours s'appelle architecture véhicules et produits de mobilité. Il va un petit peu plus centrer vos sujets d'études sur euh, le transport et la mobilité. Donc la compréhension globale des systèmes de transport les technologies de propulsion, le package ergonomique qui permet de voir comment on peut installer des petits, des moyens, des grands, des corpulents dans des véhicules, et puis euh, des notions de design transport. Maintenant, si on regarde euh, l'offre euh, d'unités de valeur qui est proposée dans la formation, euh, on propose euh, une bonne quarantaine, 42 pour être exactement précis, euh, modules d'enseignement. Alors vous n'allez pas faire ces 40 modules d'enseignement, vous en ferez un certain nombre, vous allez être guidé, orienté. Mais euh, ce que je veux vous présenter euh, là, euh, ce n'est pas le détail euh, de l'offre, mais c'est zoomer sur le, les modules euh, qui, en première année, enfin en troisième année, quand vous allez être en basse branche, vont vous initier au design, à l'éco-conception, à l'ergonomie. C'est ce que vous voyez cerclé de mauve, vert et orange dans la partie basse et puis au-dessus, dans la partie haute vous voyez les modules qui sont proposés dans le cadre de la filière en ergonomie, en design et en éco-conception et à côté de ces modules on propose des enseignements qui sont des enseignements pour vous préparer à être ingénieur concepteur et parmi ces enseignements vous en avez qui sont vraiment propres à Eudim, au caractère de la formation au point de vue que l'on a par rapport à la conception. Je ne vais pas tous les citer mais vous avez un module qui va vous permettre de voir ce que l'on peut faire avec la réalité virtuelle pour optimiser la conception, vous avez des modules de conception en avance de phase, vous avez des modules de conception à objectif de coût et des modules sur la qualité perçue style et géométrique. Donc ça c'est vraiment des enseignements qui sont particuliers à UDIM dans le bouquet qui est proposé être concepteur Et à côté de ça vous retrouvez ce que j'ai présenté à l'instant euh, les modules qui vont vous sensibiliser plus profondément en ergonomie en design et en, en éco conception alors les principes pédagogiques forts. on a un socle de conception et de mécanique qui va être présent pendant en fait les trois années de votre parcours en EDIM. c'est à peu près 70% de l'offre globale ensuite la sensibilisation aux filières, à l'ergonomie, au design et à l'éco-conception est vraiment ciblée et adaptée aux futurs métiers d'ingénieur, concepteur de produits que vous aurez à exercer. On ne va pas faire de vous des designers, on ne vous donne pas un titre d'ergonome non plus. Si vous voulez aller là-dessus, vous pourrez poursuivre vos études. On fait de vous des ingénieurs, produits capables de travailler efficacement, intelligemment, de manière proactive et efficace avec tous les experts métiers dont les ergonomes, dont les designers, dont les stylistes ou les spécialistes d'autres métiers. Notre enseignement est très fortement orienté projet. À peu près la moitié des modules d'enseignement proposent un projet applicatif concret. Vous avez en plus trois modules vraiment spécifiques en fin de cursus qui vont vous proposer des projets en autonomie. Certains sont réalisés avec des industriels parce que des industriels confient des sujets à nos groupes d'étudiants. Enfin, ces projets sont vraiment le cœur en fait, de votre formation et ils vont construire votre portfolio. Le portfolio, c'est ce qui va accompagner votre CV conventionnel et c'est vraiment une force pour trouver votre futur métier. Enfin, on a une formation qui est pragmatique et concrète de terrain. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez le contact avec la matière, fabriquer, assembler, essayer, euh, corriger. Donc, euh, c'est un principe euh, « do to think ». On a une forte participation de vacataires industriels dans nos enseignements. Ce sont des personnes qui exercent leur métier d'ingénieur et qui viennent vous faire des enseignements. Et enfin, vos enseignants, qui sont aussi chercheurs, sont toujours en contact du terrain par le biais de leurs recherches, ou de leurs opérations de valorisation avec l'industrie. Alors quelques exemples euh, effectivement de projets, euh, vous voyez de la gauche à la droite, euh, en partant de la gauche jusqu'à la droite, vous voyez donc euh, un projet de trottinette euh, avec un système de direction carving, euh, la caisse, une des caisses à savon du club euh, étudiant caisse à savon, euh, des projets de design automobile avec euh, bah, quelque chose qui est euh, euh, en haut très, euh, très conceptuel, très design, très architectural sur le produit. Juste en dessous vous voyez les détails des trains euh, et des liaisons au sol qui ont été étudiés dans une autre UV, beaucoup plus mécanique, dimension, euh, de, de, de bureau d'études et de conception et d'optimisation. Euh, vous allez faire euh, de la simulation par éléments finis, vous allez avoir en ergonomie à reconcevoir des postes de travail, proposer des choses qui fonctionnent mieux pour l'opérateur ou pour l'opératrice. Nos partenaires industriels en projets industriels innovants sont, sont riches et variés. On fait à peu près 35 projets par, par année avec une quinzaine, une quinzaine d'entreprises. Alors les industriels donnent des sujets, mais aussi les étudiants apportent leurs idées peuvent faire leurs propres projets. Et ici vous avez à l'écran un projet d'étudiants qui finalement a été porté sur le marché. Un groupe de six étudiants avait étudié ce projet window pour pouvoir faire de l'observation sous-marine sans mettre la tête sous l'eau. Vous voyez à l'image d'ailleurs Ivan dans la piscine qui se trouve à 300 mètres de notre bâtiment et qui fait un test en fait avec un des prototypes étudiés par ce groupe. Et Yvan a eu le culot d'aller chez Decathlon et dire ben voilà on a une idée, on a un projet, est-ce qu'il vous intéresse et donc, le groupe Decathlon lui a dit, ben oui, ça nous intéresse. On te recrute en contrat durée déterminée pour un an. Si tu mets le produit sur nos linéaires dans nos magasins dans un an, on te propose un contrat durée indéterminée. Donc, le produit, il existe. Il est vendu sous la marque Soubea, Vous le voyez à droite. Et depuis, il vend est designer produit chez Decathlon à Hondaï. Autre exemple de projet d'étudiant qui nous a donné, qui nous a donné donc des contacts un projet d'un avion taxi qui nous a permis d'avoir des contacts avec différents industriels et actuellement on travaille en fait sur le futur biplace de H2 Fly projet qui a reçu en fait un prix de l'Aéroclub de France. Voilà, pour terminer, je vais vous donner quelques chiffres. L'effectif cumulé depuis la création de la formation est à peu près de 1500 étudiants, 26 d'étudiantes. On a plus de 1000 ingénieurs qui ont été diplômés à ce jour. L'effectif moyen d'une promotion est d'environ 95 étudiants. En septembre 2021, nous avons admis 87 étudiants. 35 venaient de notre tronc commun. Deux étaient issus de notre université partenaire à Shanghai, l'Utseus. Et on a eu 50 admissions externes venant de DUT génie mécanique et productique, des DUT mesures physiques et sciences et génie des matériaux, des classes prépa grandes écoles, et de BTS, design industriel ou conception de produits innovants, les BTS, on vous recrute si vous êtes major de votre promotion. La rentrée de février 2022 nous verra arriver en fait le complément à 95 en termes d'étudiants. J'avais commencé mon, mon discours par une intervention de James Dyson. Je vais le terminer avec un message de Steve Jobs, qui était un des fondateurs de la célèbre marque à la pomme Apple, qui nous dit ⁇ Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition ⁇ L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Donc, euh, sur euh, ce conseil de Steve Jobs, je, ça va me permettre de faire euh, la transition auprès du témoignage que l'on va euh, pouvoir suivre maintenant. Elodie, euh, je vous redonne la parole donc, pour présenter euh, Robin. On a un diplômé avec nous en visio. Donc Robin, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, bonjour, je vous entends. Et donc toi, tu es diplômé justement de cette formation mécanique et ergonomique. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton expérience chez Seb Donc tu travailles maintenant au groupe Seb. Je te laisse ça. la parole Très bien, merci. Euh, effectivement, donc, je m'appelle Robin, je suis diplômé de l'UTBM Promotion 2019 et ça fait trois ans donc, que j'ai rejoint le groupe SEB euh, à la suite de mon stage de fin d'étude. Alors, il y avait une présentation, je ne sais pas si, euh, si elle va s'afficher oui, à l'écran. Donc, normalement, il y a une présentation euh, qui qui va apparaître sur l'écran. Je, je, je, je, vais, je vais commencer quand même, pas de souci. Euh, Elle va venir, hein, t'inquiète pas. L'objectif hein, de, de mon intervention, c'est de vous expliquer euh, le, le, ce que je fais pour le groupe SEM, que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un qu ingénieur UTBM travaille maintenant dans, la, dans, le, dans le petit électroménager, et elle d'essayer de faire des liens avec, avec la formation ETBM. Alors, le groupe SEB, vous ne connaissez peut-être pas comme ça, mais vous connaissez sans doute TEFAL, Moulinex, Roventa, Krups, qui sont des marques du groupe SEB, qui sont des marques qui sont très connues en Europe de l'Ouest, mais le groupe SEB détient aussi des marques beaucoup plus connues sur d'autres continents, euh, Arnaud au Brésil ou Support en Chine. Euh, ce que, je, ce que je peux dire avec ce, ce premier point, c'est qu'une entreprise, elle croit de deux manières. Elle croit euh, par euh, une croissance externe en achetant des entreprises euh, qui ne sont pas forcément de son milieu, mais qui lui permettent de développer des nouvelles gammes de produits ou de s'étendre sur des nouveaux marchés. Et elle, peut croire, elle croit de manière organique, de manière, de manière interne, en développant sa propre euh, gamme de produits, ses propres services. Et moi, je travaille dans les équipes innovation du groupe SEB, et donc c'est précisément dans cette... Euh, c'est précisément cette mission que j'ai, c'est de fournir des nouveaux produits, des nouveaux concepts innovants, des nouveaux services, euh, pour le groupe SEB, pour qu'il grossisse de l'intérieur. Euh, euh, la slide dessus, excusez-moi. Euh, ce que je voulais dire ensuite, oui, c'est que... Euh, euh, pour, pour innover, proposer des, des nouveaux produits, des nouveaux services, il faut, il faut savoir vers quoi on va, puisqu'on euh, ne sait pas ce qu'on va faire vu, vu que c'est nouveau. Vous pourriez dire, bon, bah, des fans. Fall vous faites des poêles, des casseroles, vous faites des robots de cuisine, donc vous allez nous faire un nouveau robot de cuisine. Mais ça, ce n'est pas vraiment de, de l'innovation, ce n'est pas disruptif, c'est incrémental. On va, faire un, on va faire un nouveau comme on sait déjà faire. Pour faire de, de l'innovation, il faut se donner un cadre, il faut se dire, OK, on va vers là. Et nous, le, le groupe SEB, notre objectif, c'est de rendre la vie des consommateurs à travers le monde plus heureuse et plus joyeuse. Et moi, je pars de ça dans mon métier de tous les jours pour me dire, bon bah, qu'est-ce qui pose problème aux gens dans leur vie et pour leur proposer peut-être des, des produits-services euh, qui, qui simplifieront leur vie. Alors, euh, à partir de là, euh, ça c'est le contexte global, maintenant je vais un peu plus rentrer dans les détails de, de qu ce que je fais. Euh, je suis euh, chef de projet en recherche et innovation, et notre euh, processus de création des produits, il démarre avec une phase d'exploration, une phase de démonstration, et une phase de réalisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va analyser le besoin qu'ont les gens, Ce que je, le, le problème que, que, les problèmes que, que je vous parlais. Alors, si je prends, voilà, exactement, c'est la bonne slide. Si je prends l'exemple que vous avez en bas à gauche, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'en France, notamment, alors, du coup, on peut passer sur la dernière slide, euh, on s'est rendu compte en France, notamment, que les, les Français ont des problèmes, euh, certains hein, ont des problèmes quand ils font de la pâtisserie, ils se retrouvent avec des préparations qui sont brûlées ou qui ne sont euh, pas correctement euh, levées, et souvent, ils sont déçus. Euh, du coup ça c'est notre phase d'exploration on a besoin de comprendre très bien ça donc on va, on va regarder euh, on va aller chez les gens, on va les observer on va regarder sur internet ce qu'ils en disent on va regarder les commentaires qu'on a sur nos propres produits et on va bien comprendre leurs problèmes ça c'est la phase d'exploration ensuite on passe à une phase de démonstration on va proposer des solutions et c'est là où l'ingénieur euh, notamment l'ingénieur Edim intervient euh, au sein du groupe SEB c'est à dire qu'on va euh, imaginer des concepts qui répondent aux besoins qu'on a, qu a, qu a explorés juste avant. Alors, par exemple, on va comment, comment on le fait plutôt On va se réunir avec des équipes multidisciplinaires et des utilisateurs dans des espaces de travail dédiés. Par exemple, chez Seb, nous avons le Seb Lab, avec une équipe d'innovation qui est dédiée à ça. On organise des sprints de créativité sur une semaine, par exemple. On se réunit et on va essayer de proposer des solutions aux problèmes. On va les classer assez rapidement, on va les prototyper. On va faire des maquettes fonctionnelles ou non fonctionnelles. Assez rapidement, on va tester le concept auprès de vous. Par exemple, quand vous, vous, dépla quand, quand vous, vous utilisez Facebook ou Instagram, vous voyez souvent des publicités qui, qui défilent. Il y en a certaines, c'est des vrais produits, vous pouvez les acheter. Il y en a d'autres, c'est des produits qui n'existent pas encore. Mais si jamais vous restez trois secondes ou que vous cliquez sur la publicité, ça veut dire que ça vous intéresse. Et donc nous, eh ben on sait que ce produit, ok, on est dans la phase de démonstration, la phase jaune, on va pouvoir continuer à le, à le travailler. Moi, je travaille dans ces deux phases-là, exploration-démonstration. La suite, c'est les, les équipes développement qui s'occupent et qui sont sur les sites industriels. Concrètement, j'ai deux casquettes. La casquette de chef de projet, c'est-à-dire que ma mission est de faire avancer le sujet tout au long de ce processus jusqu'à ce qu'on passe en phase de réalisation. Donc, je vais réunir les acteurs qui, dans l'entreprise, enfin, euh, ont besoin de participer pour faire avancer notre sujet. Par exemple, si j'ai une problématique de de chauffe, je peux aller chercher des, des experts sur les éléments chauffants. Si j'ai une problématique d'usage, je peux aller chercher des designers qui ont une, une expérience dans ce domaine-là. Et je réunis tous ces gens, je donne les missions à chacun et je fais respecter le, un timing pour que notre projet avance. Et je fais aussi passer des jalons, puisque pour que notre sujet avance, il, doit, il est validé régulièrement. Et donc, c'est moi qui suis garant de, de cette avancée-là. Et ma deuxième casquette... C'est d'être architecte produit ou responsable, leader technique. cest que c'est moi qui suis responsable du produit dans sa conception en tant qu'ingénieur. Alors, je vais faire les premiers prototypes, je vais analyser la concurrence, donc acheter, démonter les produits concurrents, je vais regarder les brevets de la concurrence, je vais aussi réfléchir à qu ce que nous, on pourrait protéger assez rapidement et ce qu'on va protéger plus tard dans le développement du produit. Et je vais concevoir nos premiers produits, proposer les solutions, donc les dessiner sur papier, faire des dessins pour pouvoir communiquer avec par exemple des designers ou par exemple des ingénieurs ou des futurs utilisateurs ou surtout les équipes marketing. Ensuite je vais concevoir les produits sur ordinateur avec des, des logiciels de 3D, fabriquer ces prototypes, donc commander toutes les pièces dont j'ai besoin. Un prototype c'est le, le premier produit qu'il existe d'un produit qui ensuite va être vendu en, en beaucoup d'exemplaires. Euh, et ensuite, je teste, je fais tester ces produits, soit moi-même dans nos laboratoires, soit, euh, soit euh, ben, on les envoie chez des gens qui vont pouvoir les tester et nous, et nous, et nous, ramener, enfin, nous, nous dire leurs leur sentiments. Et ensuite, on passera dans les équipes de, de, de réalisation qui fabriqueront le produit. Euh, je vais peut-être rajouter euh, des informations sur la slide précédente. Je n'avais pas pu voilà, parce qu'il y a besoin de visuel. Je travaille tous les jours dans ce bâtiment qui est à gauche. Donc, je suis dans la banlieue ouest de Lyon, à Éculi. Euh, et dans ce bâtiment, on trouve quatre types d'espaces. Alors, le premier, je n'avais pas de photo à vous montrer, mais c'est euh, des bureaux tout, assez classiques. Chaque collaborateur de l'entreprise a son espace de travail dédié avec son poste de travail. Ensuite, on a des salles de réunion, se réunir et, et pour faire des réunions. Et deux espaces plus intéressants peut être pour vous. On a des plateaux de techniques. Euh, c'est ici qu'on va pouvoir fabriquer les produits, démonter les produits, tester les produits. Euh, on est capable en interne de fabriquer nos propres prototypes et moi, je peux aller sur des machines, je peux utiliser ce, ce, les moyens dont nous avons, euh, enfin, que nous avons à disposition pour fabriquer des produits. Je vais démonter les produits concurrents, je vais démonter nos propres produits pour fabriquer des prototypes. On a aussi des laboratoires pour tester ces produits-là. Moi, je suis dans les robots de cuisine, dans l'électrique culinaire. Donc, on a des cuisines géantes. Où on va pouvoir mettre nos produits euh, tous en parallèle par exemple pour faire des nouvelles recettes pour tester euh, leur performance les comparer avec euh, la concurrence et enfin le dernier, euh, dernier type d'espace qu'on a dans ce bâtiment qui est la photo euh, à droite peut-être le plus intéressant parce que pour moi c'est le plus important c'est des espaces consommateurs là vous voyez, le, vous voyez le, le salon de notre appartement témoin il est derrière mon bureau Alors, je, je, je suis chez moi mais quand je suis au bureau il est derrière euh, c'est un salon qui est bardé de caméras et de micros on va pouvoir mettre dans ce salon notre dernière innovation, par exemple un aspirateur, euh, des utilisateurs et ils vont utiliser ce produit pendant un certain temps à suivre des consignes qu'on leur a données. Et nous, on va pouvoir enregistrer tous leurs faits et gestes pour comprendre leur, leur bonne ou mauvaise utilisation du produit et l'améliorer. On est capable de faire ça en interne. On le fait aussi beaucoup chez les gens directement. Peut-être que vous, vous avez déjà participé à ça. Euh, on va aussi chez les gens directement. Alors, euh, je vois une question, euh, comment ça se passe lorsque on est en télétravail Effectivement, c'est des missions qui se complexifient et moi, d'ailleurs, je n'ai jamais pu aller chez des gens puisque depuis que je suis dans l'entreprise, ben, je n'ai fait que six mois euh, en, en période normale, puisqu'après le, le Covid est arrivé, mais on a des équipes, euh, des ethnologues qui le font euh, même pendant, le, pendant les périodes de télétravail. Euh, le télétra le, pour répondre en, en, en direct à la question, le... Télétravail ne nous ralentit pas, euh, on essaye de s'organiser. On a des difficultés pour certaines missions, mais, euh, mais globalement, on, on, les postes de travail maintenant sont très dématérialisés. Je peux faire beaucoup de mes missions sur mon ordinateur chez moi. Je m'organise pour que ce que je dois faire au bureau, je le fasse les jours de présence sur site. Euh, voilà, donc les, les quatre types d'espaces que, que l'on a au bureau, et ça montre. Euh, et pour moi, ma, ma mission est très tournée donc, sur l'expérience utilisateur, comprendre les problèmes des gens et comprendre comment ils utilisent les produits pour leur proposer des meilleurs produits de demain. Voilà, je pense euh, terminer cette intervention. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup, euh, Robin, pour euh, cette présentation. Juste une petite question, peut-être. Euh, comment est-ce que tu penses que la formation euh, ergonomie t'a aidé à te préparer au monde de l'entreprise okay. euh, moi, j'ai beaucoup apprécié durant les, les trois ans à Montbéliard euh, le, les, les, les projets qui étaient systématiquement ou presque associés aux unités de valeur. C'est-à-dire que chaque matière qu'on commençait, que ce soit la matière spécialisée en conception collaborative, que ce soit la matière spécifiée, euh, spécialisée en, en conception mécanique, était associée à un projet personnel ou en groupe qu'on menait pendant ce pendant ce, ce pendant le semestre et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous prépare réellement à ce qu'on va faire demain et ça nous apprend de l'autonomie, ça nous apprend à poser nous-mêmes nos problèmes, à avancer, à être perfectionniste comme il le faut puisque euh, les, les examens qu'on a euh, à, quand on est à l'école, pour moi ressemblent beaucoup euh, au passage de jalons que j'ai à faire euh, quand je suis en entreprise avec un niveau d'exigence euh, similaire. Et est-ce que tu as un, un projet, par exemple, qui t'a marqué pendant, pendant tes trois années d'études en Edim Oui, euh, ouais, ma, ma, ma passion à moi, euh, c'est les transports par câble. Non, je n'y travaille pas, peut-être un jour, euh, les, donc les téléphériques, les télésièges. Et en nuée de, de euh, design industriel, on a pu mener un projet de transport urbain à câble entre le centre-ville de Montbéliard et le campus. C'est un projet théorique, il n'a pas été réalisé, mais, mais, euh, mais on a pu euh, donc de, du besoin euh, aller jusqu'à une solution technique viable avec des 3D, euh, des, des 3D plutôt abouti euh, d'une solution, et j'avais beaucoup aimé ce beaucoup aimé ce, ce problème-là. D'accord, bah, bah merci beaucoup pour ces précisions. Euh... On sait aussi que euh, pendant le cursus ingénieur, on peut partir à l'étranger. Donc, est-ce que toi, Robin, ça a été ton cas, par exemple Alors, oui, je suis parti euh, six mois au Chili, à Valparaiso, euh, mais je ne suis pas parti pendant la formation euh, d'ingénieur. je suis parti pendant la prépa intégrée, pendant le quatrième semestre du tronc commun. Euh, J'aurais pu repartir pendant la formation d'Edim, de mais pas, je n'ai pas souhaité parce que je ne voulais je, parce que je pas... que tu étais à déjà parti non, je ne suis pas venu à l'UTBM pour, pour aller faire des UV ailleurs, puisque les, beaucoup d'UV qui sont à l'UTBM ne, ne sont pas dispensés ailleurs. Je ne sais pas si c'était un, un bon choix, mais je ne je regrette pas d'avoir fait ça. Je ne voulais pas partir pendant la formation euh, ingénieure. Je suis parti avant. D'accord. Peut-être que Hugues, vous pouvez apporter quelques précisions justement sur ces départs à l'international. Enfin, je ne sais pas quelle destination peuvent choisir les, les ingénieurs de la formation mécanique ergonomie. Alors, les, les destinations sont euh, riches et variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des, des étudiants et étudiantes euh, EDIM partent lors du dernier semestre d'études, avant de faire euh, leur dernier stage, qu'on appelle projet de fin d'études. Euh, les destinations sont euh, effectivement euh, euh, diverses. Euh, on part en Europe, euh, Angleterre, Allemagne, euh, Hongrie, Tchéquie, euh, Espagne, Italie. Euh, il y a des accès, euh, notamment pour ceux qui sont dans la formation, dans la filière design industrielle à des universités italiennes qui, qui font des enseignements là-dessus. Il y a des départs aussi euh, en Asie, évidemment, euh, en Chine et en, et en Corée. Et puis en Amérique du Nord, avec plus particulièrement une destination qui est prisée par nombre de nos étudiants sur Montréal, soit sur l'ETS, soit sur l'UCAM. D'accord. Et à l'Université du Québec à Montréal, on a un échange en fait, et une convention particulière qui permet à nos étudiants de faire soit un semestre d'études à l'étranger, soit même, en posant une césure, de faire une année complète là-bas dans, un, dans une formation autour de l'ergonomie, du design, de la conception de l'innovation autour des transports. Très bien, euh, merci pour, pour ces précisions. Je vois qu'on n'a plus de questions dans le chat, mais on a Essolé Padayodi, qui est là avec nous, donc qui est responsable de la filière éco-conception. Peut-être qu'Essolé, vous pouvez parler ben voilà, en deux petites minutes de votre, de votre filière et, et de ce qu'elle apporte à la formation ergonomie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Voilà, je vais être assez bref. Hugues va a présenté l'essentiel de nos programmes dans les trois filières, donc la filière innovation et éco-conception, dont je suis responsable, va former les étudiants à la pratique de l'analyse du cycle de vie, qui est en fait l'outil fondamental en matière d'éco-conception. Et comme Hugues l'avait dit, effectivement, alors nous, nous formons les ingénieurs, voilà. Pour concevoir des appareils, en l'occurrence, des électroménagers pour qu'ils soient réparables par l'utilisateur. Voilà. Donc, la petite nuance, on ne les forme pas pour réparer ces appareils, mais plutôt pour les concevoir pour qu'ils soient réparables en déprogrammant, en quelque sorte, ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. Et en parallèle aussi, nous, dans le programme de la, de la filière Innovation-Éco-Conception, nous, nous avons une unité de valeur où ils vont apprendre à concevoir des systèmes de mobilité euh, urbains. Alors, euh, urbaine, ces systèmes, c'est des systèmes du type tricycle. Ce ne pas des véhicules, euh, voilà, quatre roues, euh, voilà, terre thermique, thermiques, mais plutôt des systèmes électriques euh, pour le transport personnel. Voilà. Ils vont également euh, voir euh, les matières euh, d'allégement de masse dans les matériaux composites, comme Hugues euh, Latia a d'ailleurs euh, souligné. Et dans le cadre de cette matière, évidemment, ils vont apprendre à dimensionner euh, des pièces en matériaux composites c'est une, une une une démarche assez particulière par rapport à la des matériaux classiques que nous connaissons pour les matériaux classiques appelés isotropes voilà donc en parallèle le l'atelier le studio Composite, les apprendant en fait, à mettre en forme des prototypes de pièces à l'échelle réduite pour les amener en fait, à anticiper sur la conception de, de pièces composites. Voilà, qui, sont, euh, qui est assez particulière quand même hein, à voilà, concevoir une pièce composite suppose d'anticiper sur le procédé de mise en forme. Voilà, donc dans le cadre de, des travaux pratiques de cette matière, je suis, selon le départ, mon collègue Sébastien Journeau, qui est le formateur composite de l'école S.B.A. Voilà. Donc, Voilà en, en quelque sorte le, le programme, euh, en quelques lignes, de la filière. D'ailleurs, on a une question pour vous de la part de, de Brigitte sur quelles sont les qualités principales requises pour cette filière Si vous pouvez euh, peut-être y répondre. Alors, euh, s'il s'agit de des qualités pour pouvoir euh, intégrer la filière, je vous dirais que lorsque vous avez suivi le tronc commun ou encore euh, les formations euh, dont nous avons besoin, que nous recrutons, euh, qui ont déjà été signées, euh, et, euh, listées, euh, un DUT, euh, BTS, les majeurs de et ainsi de suite, nous, on a déjà en interne des, une unité de valeur de découverte de... L'écoconception, qui a été également brièvement montré dans euh, trois unités de valeur, dans celle-ci. Et une fois que vous l'avez suivi, et même si vous l'avez pas suivi, nous anticipons sur la mise à niveau des étudiants lorsqu'ils entrent en filière innovation écoconception. Donc, ça vous permet au Allez, après la première, le premier semestre, d'avoir le niveau de celui qui a déjà euh, eu, le, qui est entré dans la filière en ayant déjà suivi euh, l'UV d'éco-conception. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, de qualité particulière. Voilà. Et la question, si elle s'entend aussi en, au sens des, des atouts ou encore du plus, que, la filière peut apporter euh, pour ceux qui sont diplômés. Voilà, j'étends un, un peu la question dans ce sens. Évidemment, aujourd'hui, avec les mutations euh, technologiques que connaît l'ingénieur d'aujourd'hui et celui de demain d'ailleurs, euh, on ne peut pas désormais concevoir sans avoir les bases de l'éco-conception. Voilà. cest euh, à L'éco-conception, évidemment, étant avant tout l'anticipation sur l'impact environnemental du produit que l'on conçoit dès la phase d'idéation, dès la phase de conception, évidemment, l'ingénieur concepteur devra désormais anticiper sur l'impact de, des produits qu'il conçoit. Voilà. Oui, donc c'est très important euh, actuellement en effet. Merci. Euh, Merci, Solé. Ce, ce que je peux oui, peut-être faire, Elodie, euh, c'est peut-être euh, reprendre cette question et, et de la mettre à un niveau supérieur, au-delà de la filière, c'est par rapport à la formation, euh, la formation mécanique et ergonomie. Euh, c'est de dire que les qualités principales euh, pour euh, suivre cette formation, je dirais la première, c'est l'envie, la motivation. Euh, la passion euh, de l'utilisateur, du client, de l'usager, la passion du produit et une très grande curiosité. Il faut, euh, il faut être extrêmement curieux, euh, aller euh, tout le temps aux sources d'informations. Mon collègue l'a dit, les technologies sont extrêmement nombreuses et donc c'est ce qu'on attend de vous. Euh, euh, évidemment, il va falloir avoir une une capacité de travail euh, euh, plus que plus que bonne hein, parce qu'on va vous solliciter et les projets euh, dont parlait euh, Robin et je me souviens très bien du, du projet qu'il a conduit euh, ça nécessite de voilà de s'investir parce que quand on conçoit euh, on est sur des boucles de conception avec des jalons et et quand on crée c'est des fois difficile de s'arrêter de créer euh, et il faut savoir euh, quand on conçoit euh, faire euh, l'articulation et la synthèse de toutes les contraintes, euh, que ce soit des contraintes liées à l'utilisateur, des contraintes qui soient euh, techniques, euh, des contraintes de coût, des contraintes d'éco-conception, effectivement, d'éco-responsabilité. Euh, et donc, euh, il faut passer du temps et euh, il faut savoir se retrousser les manches. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, nos étudiants viennent avec euh, cette envie euh, et... Euh, et donc, euh, la motivation est là. Quoi. Enfin, je dirais, le premier point, c'est effectivement être, être motivé, être curieux et avoir cette envie et le traduire par, par une, force de, voilà, une force de créativité de travail. D'accord. Ben, merci beaucoup. Euh, je vois qu'on a une autre question donc, qui revient assez souvent. C'est euh, quelle est la différence en fait entre la filière conception de produits en mécanique oui. et euh, la, la filière euh, similaire donc, en mécanique et ergonomie oui, donc la, la, la différence pour savoir vers, vers quoi on s'oriente, euh, soit euh, mécanique, soit mécanique et ergo, euh, ben je, je dirais, euh, je, vais, je, vais, je vais prendre deux de points. Le premier point, euh, c'est que la filière euh, mécanique va innover par la technologie, alors que la filière mécanique et ergonomie va innover en fait par l'usage, par l'expérience utilisateur. On va évidemment, du côté mécanique et ergonomie, avoir besoin de mettre en jeu ses compétences et ses savoirs en conception d'ingénieur concepteur mais on va tourner l'innovation vers l'usage c'est exactement ce que fait Robin en fait euh, dans son activité de tous les jours dans le groupe SEB dans euh, ce, ce, ce campus innovation donc euh, c'est vraiment la, la différence les uns sont sur euh, innover par la technologie euh, et les autres innover par l'usage sur les fonctions euh, proposées par le produit. Et puis, euh, de manière imagée, j'ai envie de dire que si vous avez envie de travailler dans le domaine de l'aéronautique, vous êtes passionné de l'aéronautique, la, et euh, votre passion, euh, c'est les futurs modes de propulsion euh, des futurs avions. Euh, et ben euh, voilà, je vous conseillerais très clairement, effectivement, d'aller en, en mécanique. Il y a d'ailleurs une, une, une filière, enfin euh, des filières qui sont parfaitement adaptées à ça euh, matériaux, euh, simulation, calcul, etc. Euh, et donc euh, vous pourrez euh, après postuler, par exemple, chez Safran. Euh, si euh, votre sujet d'intérêt dans l'aéronautique, c'est toutes les fonctions qui sont présentées à l'intérieur en fait de la cellule, de la, je dirais, de la, de, de la cabine, depuis le cockpit jusqu'aux places assises, euh, pour pouvoir euh, proposer euh, des équipements en fait aux passagers, euh, au personnel de bord. Euh, et bien à ce moment-là, c'est plutôt effectivement mécanique et ergonomie, pour être euh, toujours après chez Safran, mais euh, dédié plutôt sur une euh, business unit qui s'occupe de concevoir euh, les sièges, par exemple, ou euh, de travailler sur euh, des nouveaux systèmes, l'interface machine, etc. Donc plutôt l'expérience mmh. utilisateur. Voilà, de, plutôt effectivement sur les produits qui sont en contact permanent, en fait, avec l'usager, avec l'utilisateur. D'accord, donc j'espère que ça a répondu à votre question. Anne, euh, je vois qu'on a une autre question de Noah sur euh, le, comment se déroulent en fait les, les trois années de formation au niveau des examens, euh, fréquence d'examen, oui. fréquence de, de cours. Alors, euh, en fait, euh, chaque semestre est, est rythmé. Alors, il va y avoir des différences entre les modules d'enseignement. Euh, mais euh, globalement, en fait, vous allez avoir... Euh, des épreuves euh, qu'on appelle les médians qui se situent à, à mi-chemin en fait dans le semestre et euh, un examen final euh, qui va se, se passer en, en, fin de, en fin de semestre à côté de ça euh, l'enseignant peut très bien aussi mettre en place une évaluation en contrôle continu qui peut compléter effectivement ceci une évaluation euh, liée au projet, à la réalisation d'un document écrit un rapport, une synthèse d'études euh, d'avoir aussi une évaluation, euh, je dirais, multicritères sur le projet qui a été réalisé, euh, d'avoir des évaluations sur des euh, phases euh, où vous allez faire des présentations orales. Donc, le, voilà, les, les modalités euh, d'évaluation des compétences sont diverses euh, divers et variées, mais il y a effectivement euh, un rythme quand même euh, avec les épreuves de médian et, euh, et euh, la semaine, des finaux, hein, qui s'est déroulé d'ailleurs euh, la semaine dernière. <rire> euh, alors, je vois aussi qu'on a une dernière question, mais ça doit être une précision par rapport à la question d'avant de Anne, qui dit, euh, comment savoir sur quel département il vaut mieux candidater Donc, c'est sûrement entre le département euh, mécanique, et, mécanique et ergo. Je ne sais eh ben, pas si vous voulez après, apporter une précision supplémentaire. Par, mais... rapport, à, par, par rapport à ce que j'ai décrit, bah, euh, je, je dirais à ce moment-là, c'est peut-être de... C'est peut-être de prendre aussi contact avec euh, avec les les deux responsables de formation pour avoir un petit peu plus de de, de précision. Nous, pour nous, ce qui est important aussi de savoir, c'est c'est quel est le projet professionnel effectivement de d'un candidat, d'un étudiant. Euh, vous avez des vous avez des étudiants qui arrivent en en formation EDIM mais vraiment certains de ce qu'ils vont faire, euh, le poste qu'ils vont tenir, le secteur industriel dans lequel ils vont être, d'autres viennent avec euh, effectivement euh, un questionnement un petit peu différent. Euh, il y a toujours possibilité effectivement euh, euh, de pouvoir éventuellement changer de formation si jamais on s'était... Euh, euh, voilà, si on avait des, des regrets ou si ça ne correspond pas tout à fait, mais c'est des choses qui sont euh, extrêmement euh, exceptionnelles. Généralement, quand un étudiant rentre en mécanique ou en mécanique ergo, euh, à 99,5%, euh, ils poursuivent euh, effectivement dans leur formation. Hmm. D'accord, ok. Euh, et, et je vois qu'on a encore euh, une question, donc c'est quels sont les critères prioritaires de sélection pour les admissions alors euh, en ce qui concerne les admissions, on, on va et, et, et là-dessus c'est extrêmement important que les candidats euh, remplissent très correctement effectivement leur dossier. Euh, nous ce qu'on va regarder c'est euh, effectivement euh, les évaluations, les notes, les moyennes sur les matières que vous allez euh, mettre en place dans le, dans le dossier. Euh, on compte aussi voir votre classement dans les matières, le classement dans la promotion, ce sont des choses qui sont importantes. Et euh, si j'ai dit tout à l'heure que quand on recrutait quelques BTS, on les prenait major de promotion, pour les DUT, on prend dans le tout premier tiers, pour les classes prépa, sur la première moitié. Donc euh, voilà, on est, on est exigeant. Aussi, bien sûr, euh, tout ce qui est euh, notation en, en mécanique. Euh, on est très attentif aussi aux évaluations en anglais. Hein donc, euh, c'est important. Vous devez sortir pour être diplômé euh, avec le, le B2 en poche. Et donc, euh, le conseil que je peux donner à tous les candidats, c'est de tout de suite bien travailler leur anglais. Parce que s'ils rentrent en formation euh, déjà avec le, le niveau B2, c'est quelque chose de fait. Ils auront un large choix d'UV en langue anglaise pour pouvoir maintenir leur niveau et le compléter. Et puis, ils pourront aussi, du coup, remettre à jour une deuxième langue ou en découvrir une nouvelle, parce qu'on a un choix qui est extrêmement large à l'UTBM au niveau du pôle langue. D'accord. Bah, bah, je pense que ça a répondu à votre question. Votre...